Allo allo! Ouais ouais, ouais ouais! Wesh! Je... <rire> ça va si, si. quoi? Yannis! Ça va, ça va! Ouais! Ça va! RMC, le super football show! Sur le Flip! Bonsoir à tous! La première fois que l'émission est close, que les gens pensent tout bas! Comment c'est <on sait> pas? Comment <rire> allez-vous? Attends déjà bonjour à tout le monde, bonjour le chat, bonjour, désolé j'ai dû relancer, ça avait bugué un peu de mon côté, on espère que euh, ça, ça se passe, je suis sur le même PC que la semaine dernière mais normalement ils, ont, ils, ils y ont touché donc ça devrait euh, pas bugger comme la semaine dernière tout simplement. Euh, vu que je suis à Webedia j'ai pas les facepacks etc alors que l'épisode d'avant il y est, je m'excuse voilà pour euh, le, le prochain quand je serai à Webedia il y aura, il y aura un truc, voilà. Allez c'est parti, let's go, on commence euh, du côté de Chezac là je crois que... bon... Ok, bah j'ai perdu. Voilà, ça y est. Il y a déjà un zéro, Attends, attends, par contre, par contre, par contre, il y a un truc. Pourquoi mon central, il a décroché comme ça C'est frère. C'est RCS. Non, je suis en crise, les frères. Bon, écoutez, les gars, on est parti pour un match difficile. Allez, un petit but, un petit but. Wesh Mais c'est quoi cette équipe coupée en deux de merde AH hey, c'est bon frère C'est quoi ce jeu Je me régale. GROS c'est quoi ça frère La défense et tout Ça pue la merde Regarde le régal. trou là il, il Frère regarde et lui il fait quoi le central là Il fait est quoi est pas Mais gros 0 -0. le central Mais, mais, mais trop il faut n'importe quoi <rit> Oh si je prends le quatrième genre je quitte le stream. Koulibaly rouge hein voilà, on change pas les bonnes habitudes. Et voilà, mais euh... moi bon, <rit> il le met pas son 1v1 Putain c'est ça quelqu'un qui perd, on frise toi à Milan Oh 92 e corner On mange Oh non Allez un but pour l'honneur là Oh non Oh des échos, putain <rire> Oh la belle sortie de balle de la juve Allez, allez tu le mets Let's go, oh, non, je putain. Je suis dégoûté Alors, On a interrogé des supporters Romains à la fin du match bon on va dire comment c'est fait voilà oh j'ai pris' je me suis fait humilier je me sens sale là je suis je suis comme je suis en train de pleurer je suis je suis une femme souillée sous la douche genre c'est horrible Joël guardiola du moi moi il va falloir je vais je vais faire une nouvelle tactique le fuck le contrôle de la possession, on va jouer la contre-attaque chez Zach. Allez, nouvelle tactique, on va partir sur ça, là. On va partir sur du football de... de, de du football de caniveau, là. C'est parti mais tu sais, tu sais que les temps forts, oh, les, les temps forts ils sont pour le FC Copenhague. Oh oui, up. Les temps forts ils sont pour le FC Copenhague. Hein. Je suis en train de me faire fumer. Hein. Un Yannis il <rire> oh, est comme ça. Oh, mais si il a marqué. Oh, mais oh, si il est blessé en plus. Métier, oh, mais si il a marqué. Oh. Allez, immobilier s'il te plaît. Let's go. Enfin. <rire> le, le... <rire> oh putain sa merde j'ai pris un but T'es tu, tu trouves un J'avais pas un Allez, Coréen, Coréa Coréen, Coréa, Coréa, Coréa, t'es vendu, t'es vendu Ah, le prix vient de baisser Il est vendu à 28 millions, pas un, pas un euro de moins Ah, bah, dommage Un ennemi bon, est la tranquillité ZAK NANI DÉMISSION ZAK NANI DÉMISSION ZAK NANI Zach NANI Zach NANI va avoir des croix celtiques taguées sur sa maison là en Oh viré viré Tu casses ta main Je vais me faire virer Je viens de perdre Contre Copenhague à l'extérieur Ça me met dans la merde pour les qualifications Genre ils ont 6 points mais eux ils vont jouer Lugano Et moi Rennes Donc c'est à dire que je suis même pas sûr d'être qualifié encore eh hey, hey, eh attendez moi pour votre match j'ai envie de le spec s'il vous plaît. Vas-y je le fais, je fais en rapide le mien Oh là, je prends un but là Oh là je prends un but Mais vas-y j'en ai marre C'est quoi ce but de merde Oh ça va pas du tout Thanks for memories But it's time to Enfin, oh non, si je prends une clim, oh si je prends une clim, je vous jure, je, je lâche une oh, arme. Je vous en supplie, je donne un rein pour la clim. Ta gueule. Oh. Yes. Oh, non. Oh, non, non, non j'ai pas pris la clim, j'ai pas pris la clim. Ah merde, j'ai entendu oh, un casque oui. brûlé, il a dit c'est bon. Allez, on va voir le match des branquignols, histoire de se changer les idées. On est sur trois défaites, un nul, c'est catastrophique aussi. Vous pouvez continuer. Eh, oh. La seule chose qu'on fait, c'est en demander plus, en demander plus. <rire> Concentrez-vous, on se Oh, votre match, il est il pue sa mère <rire> C'est le pire match de l'histoire Oh, c'est le Kenze FC, tout ça, mes couilles Oh, c'est quoi, ça Oh, vraiment, <rire> je regarde à côté, là, tellement je me fais chier, il n'y a pas une occasion Allez, allez une petite action, peut-être Oh, c'est Gizunder. Oh, il va jamais marquer oh, bon, Mais par contre, ce match oh, est abominable, hein, dans le chat, je, hein, je vous des autorise des... à le dire. <rire> hein. Oh, je vous jure, vous êtes en train de me torturer, là. Allez, allez, lol up. Oh Non, hors-jeu hors-jeu Oh, la clim <rire> Oh putain Ça joue Ça joue Attention Attention Attention ah C'est pas fini Perotti fini, tout le temps fini. Smalling! C'est fini Diawara Je joue oh, la juve dans 5 jours et je vais montrer à tout le monde comment on fait pour gagner contre la juve. Je vais vous montrer que c'est des petites chiennes en fait. Ah ouais à quadruple, à la, quadruple, saine, a, à la juve ne m'inquiète, même pas les deux croutons devant, oh. c'est bon Eh, si je mets pas trois buts contre la juve, c'est on tourne, genre. Je... Je, je, je suis une pute. Vrai, hein non parce que je connais Yannis Zob et je savais que ça allait nous permettre de le retenir facilement. Oh On va, va, va chercher le ballon, on va le ballon pour célèbre. Il qu'un 0 là. Allez Bigrom, là. Allez, allez, magnifique oh, oh non, magnifique non, non. Oh, oui. oh, mais tout ça contre moi ça rentrait gros c'est honteux RAS j'ai pas transpiré T'as cheaté dis Oh mon dieu bah, 2-0 oh. vas-y vas-y. Ouais ah, c'est ça c'est ça Joël. Putain j'ai dit 3-0 moi Putain Oh il a gagné contre la jupe oh. effondré gros Voilà bon bah merci Eh hey, si je mets pas 3 buts contre la jupe c'est nous on tourne moi genre Je suis une pute Hey Joël t'es arrivé, pas arrivé pas à Milan hey, Ouais je suis arrivé là je suis arrivé, je suis avec Berlusconi actuellement, on discute. On est peut la tête du club mais on parle de meuf. Ah oh, tu vas voir, je finirai devant toi. Ça va improviser un truc. Le, le chat clippé Attends, donc c'est à dire que là maintenant, tu fais toute la saison avec nous Ouais, ouais, je pense ouais, <rire> Joël avec sa strate de casser là, j'ai bien envie de voir. Non, pour l'instant, j'ai pas assez de casseurs dans mon équipe. Il y a trop de beaux jeux. Il y a trop de bons jeux là, ça me plaît pas ce que je vois. Allez, let's go, c'est parti pour moi, j'affronte de Mario Balotelli, oui, là. Je... Luis Alberto, Luis Alberto, pour Aik Nouri, pour Cataldi, Aik Nouri, Cataldi, Luis Alberto. Et rien. Oh, et... Attends, c'était ça le temps fort Pardon <rire> <rire> Gros, ils ont fait deux passes au milieu, ça a fait le temps fort Berardi, pour Coréa, Coréa, Coréa pour Immobilier, dommage. Oh, mais ça, bon, ça, bon. oh mon dieu. Oh mon dieu. Putain, la Juventus perd déjà un 0 Non, non, il gagne 2-1. Oh merde, je suis sympa. <rire> Regardez <rire> le gardien. Regardez mon gardien, gros. St Stracocha, ça ouais. part. Hein. Ouais, Stracocha, ouais, ouais, ça ouais, part ouais. Euh, en hiver. Hein. On va voir ce qu'on est en train de dominer, mais je vais pas perdre 1-0 contre le 15ème à l'extérieur, quand même. Allez. <rire> ah, <rire> il y a un genre. Genre. Let's go! Oh putain! Ah ouais, putain. C'est juste qu'après tout On le talk que t'as fait dans le chat, tout le monde a envie de voir. Oh une mais c'est pas sur un match que tu vois le, tu vois la puissance, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh oui! But de Brescia, Balotelli dit doublé. J'ai jamais <rire> vu ça de ma vie, gros. <rire> le but moi. qui m'a mis, j'ai jamais vu ça de ma vie, gros. Ah ouais, qu'est-ce qu'il est nul! <rire> Bureau ça de l'emploi. C'est pas ah juste oui. un mauvais moment, c'est pas grave, c'est une mauvaise période. Cas. Allez égaliser. Putain, mais je vais. Ah Allez, oh, yes. Moi, moi, yes. Allez, égalisez. Allez. il négocie. Allez égaliser. Allez, s'il vous plaît. Pardon. Putain non oh, oui. Je vais perdre. gros Je vais perdre contre Pretia. Pas prendre. possible. Attaquer. Putain, jeu de merde, gros. J'ai la haine, sérieux. Ah. Mais <rire> c'est pas possible. Et trop nul! Vas-y, j'ai rejoint, vous pouvez. Faire ce que vous voulez. Non, non! On je pense. Putain Let's go! Vas-y, que des longues chats Let's Allez, go! Black Mourinho, mes couilles! Euh, J'avoue, Joël, il s'est cru sur FM8. Là, enfin, fait un truc. Ah, <rire> là, Joël, déjà, il voit son match en 2D là. Bien sûr! Oh le penalty! Oh mais non, mais nique ta mère, putain! Fils de pute, va! Mais non, mais ta mère ouais. Je... Oh le Et... rouge, oh le rouge, <rire> oh le rouge. <rire> Allez, le Roland Courbis de Yaboussoukro <rire> <rire> Dans ta mère <rire> Il t'enlève l'essence même du jeu, tu sais. <rire> oh non. Ah, non. Oh le 2-1 <rire> C'est pas fini, c'est pas fini. Oh là là, par contre, a... oh, les tristes, la fin du match. Oh, même pas un petit gif, ah, même pas, oui, pas un bataille, petit kiff. Ah ouais, putain, je me suis avoué là, c'est lui qui a, joué, Le qui a Ah ouais, là, il, il, il est fort ce bâtard. Ah, Joël, ça a dit tu fais 95% de muscu aux entraînements collectifs. <rire> ils font que du cardio là ils font Du cardio <rire> euh, euh, Nouveau sponsor, Gymshark. T'es <rire> <rire> déjà, déjà qualifié, je suis pas fou. Ouais mais bon j'avais d'être premier quoi, pour avoir un petit envie de... Bon, c'est quoi ça, mais pourquoi, pourquoi le défenseur il a fait ça Euh, oui Oh ça commence chez Zach Oh ça commence chez Zac Parolo Lulic Allez Lulic avec nourri Putain, Aït Nouri, sa grand-mère la pute Toutes mes recrues, elles puent la merde Mais allez, j'en ai marre Impossible de gagner ce match après ça. Ah ouais, l'appropriation culturelle Ah ouais, il y a des problèmes là il y a le coach de Milan qui va venir lui mettre une grosse part. Mais il est vraiment plus là en fait. il euh, n'est jamais loin. Ouais, il a pété un plomb hein. <rire> Laissez-moi tranquille. Ah, oui. ah il est là Bah oui, je suis là depuis tout à l'heure. Il est égalisé, il est, oh, est une... ici. Oui j'ai fait, j'ai égalisé mais j'ai rien dit, c'est bon, euh, frère, tu veux que je fasse quoi oh, Let's go C'est bon gros. <rire> ouais, bah, t'as le droit de me répondre hein j'ai plus rien, je veux plus. Bah oui, attends, vous vous êtes mis sur mes côtes à deux pas, à deux jambes, là, vous étiez en train de faire de la capoeira sur mes couilles. Et toi, tu veux que ah, je te réponds non, tu sais. plus Bon, euh, on va faire bien. réunion avec les joueurs là. Ça va pas du tout. Moi. Tu vas dans l'effectif, je crois, non t Tellement tenu, ils vont même pas venir. <rire> ils vont dire discord, non <rire> <rire> <rire> Dynamique de groupe, dynamique de groupe. Allez, <rire> un moment, mail. Réunion d'équipe. Ah putain. Ah, véhément, là, véhément, il est vraiment important de ne pas baisser les bras, la réussite n'est pas de notre côté, mais nous avons suffisamment de qualité pour redresser la barre ah, je, je joue là, je... Un ennemi mort la tranquillité Allez, ça s'est bien passé, ça a remonté le moral de tout le monde <musique> Y'a y a des postes ouverts de chez vous ou pas Ouais, ah, je vais me libérer euh, préparateur U18 si, si te ouais, ouais, vous pouvez me libérer préparateur U18 Y'a qui qui m'offre le meilleur poste, là, vas-y, je, je vois ouais, Je, je veux vois lui notre lui. De, degré <rire> d'amitié Non, vas-y, Zach en vrai, ce serait pas Vas-y, recruteur, viens Recruteur Ouais Putain, t'es un frère Kiné, j'ai plein de blessés <rire> Genre là, tu attends, t'es en train de me... me proposer de masser des panards Tu peux assister Kessier <rire> ou développer <rire> les couchers, si tu Tu vas faire des, des burpees. Même. Donc, tout le monde, tu, dac, tu vas faire les. T'as pas rêvé les panards en 44 de Chris Pauline <rire> ah. Ah, dac, Tu peux dac. assister question développer, coucher. Je jure, jure, t'as pas envie de nettoyer la crasse entre les deux pieds de Colarossi là <rire> Oh bah bien sûr que <rire> si, ça me donne envie. Oh, j'aimerais bien avoir au moins une victoire sur cette session, s'il vous plaît. Allez, les... <rire> <t> mener, <rire> hashtag euh, Analyse Yanis LB vaut mieux être euh, kiné du foot alors. Let's go Allez, oui, Allez Dans le chat, ils sont dégoûtés en plus. Il y, y en a aucun qui est gentil avec moi. Es, genre, Je marque un but, je tourne la tête, je me dis on va voir le chat. Putain, anéanti, on est tous un peu pour l'Udinese. <rire> et bah voilà, 2-0 Et baissez vos mères Sur Discord et dans le chat Putain, ils sont cons les joueurs dans ce jeu Oh c'est un pénalty, oh c'est un pénalty monsieur Allez, tu le marques, immobilier, immobilier, s'il te plaît c'est important, pour la confiance, pour la confiance Oh elle fait du bien celle-là, je vous jure Depuis tout à l'heure j'en peux plus bon, une victoire sur cette session, s'il vous plaît. Eh la réunion avec les joueurs qui a fonctionné, ça fait plaisir ah, y a... Oh le 2-0 Qu'est-ce qui se passe le plat Bruno allez, Il est dit... 3-0, 3-0, 3-0, allez Allez, 3-0, allez Oh mon oh dieu tain, tain, tain, tain. Ça, ça dit quoi du coup Attends, droit, y y a mille, là, hein Oh là là, le Black Mourinho qui propose un football offensif 4-0 ah, ouais. ah oui, c'est vrai que tu joues la juve, attends, je vais venir voir. Ah ouais. Joël, il est arrivé par la porte arrière, c'est Allez, Allez. petite Allez, une petite victoire à Fiorentina, c'est trop grave. C'est nul, je vous en supplie. Allez, lance Oh là là, le percuteur. Oh, le percuteur. Oh Je suis effondré le vol Tu portes là, frère, putain. Alors là, ta tu gueule, toi. Es... Es ouais. ouais. On est ouais. marqué. <rire> Mais vous obligé. Allez, je... Je vais... Je vais... Oh mon dieu Oh mon dieu <rire> Mais par allez, contre j'ai jamais allez, vu allez. un mec qui gagne autant de 1v1 que toi, je te jure je rigole même pas. Tes attaquants ils gagnent tout leur 1v1, c'est rarement vu sérieux. Oh non c'est 7 tu vas me la mettre. Oh, oh je euh... Par contre, il y en a, il a raison. Hein. Zach, il est... Zach, il est parti voir Joël 3 buts du Milan. Il est parti voir Keynes de 2-1-3-2 en 5 minutes. Mais, mais Zach, j'avoue, tu, tu vois, tu, tu, tu portes l'œil, frère. Oh frère, mais je, mais je, bon je, bon je bon donne l'œil. Bon, bon, bon, bon, <rire> ben, mais comment ça, on s'en bat les coups de moi Je suis le deuxième espèce d'enculé, bah, Putain, mais, écoute... toi t'es là, c'est dans les du classement, faire Mais gros, je suis 4 points derrière toi, ferme ta mère un peu. Eh, hey, tu veux que je te dise ce que je pense Oui. C'est une merde. Voilà, je pense ça. Putain, gros, j'ai pété, je me suis boulé le cul, gros. Ton gros test, c'est le 25 janvier Ouais. Ok, bah moi là je vais affronter demain la juve là. Bon, peut-être un trophée pour Zach pour peut-être relancer euh, Relancer ouais. la session. Pourquoi t'as envoyé 3 euros pour Stracocha <rire> Maintenant il va me casser les couilles. Non t'abuses gros, tu niques ma partie là gros. Mais t'as juste à lui dire l'offre. Mais est... voilà, regarde, veut discuter. Il a exprimé sa frustration de pas pouvoir rejoindre le Napoli. Et ça y est, t'as foutu en l'air ma game. <musique> Des offres pour, pour tout mon effectif. <rire> il a mis 2 euros, 3 euros. <rire> vraiment des fumeurs de gitane. Hey, C'est bon, frère, tu m'as cassé les couilles. Moi, Stracocha il va on me péter les couilles maintenant. Ah, alors, Putain, euh, hey, ils m'ont mis l'équipe type hein, cette fois. Il n'y a pas euh, Kedira et tout. Genre deux défaites, Yannis, il y a et moi. Hein. C'est bon là, on les a affaiblis pour toi. Ou alors CR7 va se réveiller et mettre un triplé. <rire> Mais jouez, bordel, qu'est-ce qu'ils attendent Pêche, Mais c'est pas une équipe de foot que j'ai, c'est de la pétanque. Les fumeurs de gitane. Bon bah, allez, tous derrière les chez <tousse> Et... Gino. Bah, bah let's go. C'est ça. Je t'ai Mais c'est une blague. La, la, la deuxième mi-temps, hein. depuis 20 secondes, depuis 20 secondes. Moi je suis vraiment trop le malin, tout se passe bien pour mon Napoli Putain alors Putain, vas-y frère, je suis effondré. Ah, charge, ah, ah, ah. Allez, ça part de là. Oh. Allez là juste s'il vous plaît un troisième. Ta gueule. Un troisième... Et... Putain mais j'en ai marre ah, Oui. J'en ai marre de ce jeu, j'en peux plus! Que du malheur! Que du malheur! Des heures que je joue, pas une minute de plaisir! Bon marché à Benfica. Hors ah jeu, putain, putain j'allais ouais. mettre le 3-3, il y a hors jeu, sa mère! Putain j'avais mis le 3-3 il y a hors jeu allez, allez, allez, allez. Ouais, je ouais. T'as entendu De quoi Putain <rire> Non mais vraiment le H hey, mais... Allez c'est bon Baisse bon. à mire ce jeu Plus jamais j'y joue vraiment vous comptez plus sur moi les sessions et tout là c'est bon stop stop stop stop j'y joue plus j'y joue plus c'est fini frère j'ai fini c'est bon c'est bon c'est bon nique nique sa mère je de merde j'y joue plus j'y joue plus c'est fini c'est fini ciao allez salut peut-être un trophée pour zac pour peut-être relancer relancer la session Vraiment, le pire, c'est que j'ai eu le faux espoir du 3-3, je me mange un hors-jeu pour prendre le quadruplé derrière, sérieux. C'est horrible je Regarde le chat. Le chat, il me déteste. Oh, je suis effondré, frère. Vraiment, ma partie, là, elle a été horrible. Ma session, je te jure, ça fait combien Ça fait 3h06 qu'on est là, j'ai eu... eu toutes deux minutes de bonheur, la seule une victoire. Que du malheur. On va bah, écouter... Euh... Merci à vous d'avoir suivi hein, sur le stream. J'espère que vous avez passé un bon moment. Bah ouais, vous là vous avez passé un super moment. Hein. Ah, pour vous, c'était Gucci. N'hésitez hein. bah, pas à revenir, hein, je vous dirai quand je streamerai. Suivez la chaîne si c'est pas déjà fait. Et... et salut. Et pareil sur le Discord, salam. Ah, je... ah c'est fini, là Ah ouais, je me casse, là, c'est bon. Allez, salut. Oh, je suis cuit. C'est quoi, ce stream <rire>